Ça a traumatisé. J'ai trop... cette mari là, là-haut. Oui. Oui. Là, ouais. a... Ah bien. oui, ça m'a traumatisé. C'est yep. ça. Hein. qui a bien sûr tout de suite répondu avec la mise à disposition donc, de pacte d'eau, de citerne qui a mis aussi à disposition donc, une cinquantaine donc, de, de matelas qui ont été distribués à la population, des denrées aussi, sans compter l'aide technique et logistique apportée par le conseil régional. C'est-à-dire que ça a été une aide précieuse qui nous permet aujourd'hui de répondre au mieux aux attentes de la population. Et ça encore, ça, ça nous touche et on remercie donc, de nouveau le président de région ainsi que l'ensemble des élus de la collectivité régionale qui portent donc, leur soutien et toute leur solidarité à la population capestrienne. Ça me met en porte-à-four avec ma production elle-même, donc je ne peux pas euh, euh, travailler correctement comme je travaillais euh, auparavant. C'est si bien qu'il soit venu, parce qu'en en, en regardant visuellement euh, à la télé, euh, c'est pas parlant, c'est en venant sur place, en, en voyant les dégâts, euh, il va constater par lui-même, c'était très important ça. À, à, aux entreprises que nous, nous sommes venus les voir en force. Il faut nettoyer les entreprises, il faut peut-être changer les appareils puisque vous savez l'eau a tout emporté sous son passage. Ça fait vraiment de la peine de voir les gens dans cette situation. Les gens de, des îles ont le moral mais il faut qu'on qu puisse les accompagner. Ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de vivre et ils ont besoin qu'on qu on soit là avec eux.